Oh, si tu me tirer sur des trucs mignons, alors le Behring br de... fait pour toi Bering ne peut pas être tenu responsable en cas sinon Behring rappelle que dans certains systèmes tirer sur des trucs mignons est illégal. Tango frio Oui <rires> ¡Ay, ay, yo te gusta! ¿Mm? te gusta. ay, yo. ay burrito! te gusta! Me gusta. Me gusta. Bonjour, je m'appelle Sophie. Avant, j'étais gênée par mes problèmes intestinaux. J'avais toujours peur que quelqu'un m'entende. Mais grâce à Origine, tout cela est terminé. Origine, le son du luxe. Pascale Coca la visite de la bien plus